C'est improvisé, mais c'est tout simple en fait. C'est pas compliqué. Il faut pas s'imaginer que c'est. Donc on est autour d'un café. On peut dire qu'on est autour d'un café. C'est un, un rôle, hein. Et comment vous appelez Magnifique prénom. Je m'appelle Étienne. Sans blague, un autre Étienne. Oh, ça c'est marrant. il y a C'est vraiment... <rire> Étienne. Et toi, t'es qui comme... Alexandre. Ça va Bah oh, va. Euh, vous, vous souvenez, hier on a parlé du. On a parlé du référendum et, euh, et on avait parlé de la surveillance dans les rues. Et, euh, et ce matin, j'ai eu une idée. Euh, alors, je l'ai écrite, et je me suis dit que j'allais vous, vous, vous en parler. Ça vous embête pas Non, non, vas-y. Bah, oui. Alors, mais j'ai je, je, charrié. Vous allez voir. Enfin, faut pas m'en vouloir. Hein, je... C'est mal écrit. Et puis peut-être que j'exagère. J'ai écrit ça. Tous les fonctionnaires sont filmés dans l'exercice de leurs fonctions. <rire> les juges, les gardiens de prison, les policiers, les profs. Je suis prof. Hein. Mais en fait, je suis tellement ulcéré par le, le fait qu'on soit surveillé que je voudrais que, que si on est surveillé, que tout le monde soit surveillé. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas juste qu'il n'y ait que les, les peuples qui soient surveillés. et qu'il faudrait que les, les, les acteurs politiques qui décident de surveiller les gens soient eux aussi surveillés. Je charrie ça ou bien est-ce qu'on qu'on peut est-ce qu est -ce que c'est tous les fonctionnaires ou bien est-ce que c'est seulement oui, non, certains oui. fonctionnaires et que ça peut être peut-être seulement les acteurs publics est-ce que ça serait sera une surveillance individuelle ou plutôt collective dans des dans des lieux des institutions etc. Ben, dans l'exercice de leurs fonctions je ne sais pas les, les policiers ce serait dans les commissariats les gardiens de prison ce serait dans les prisons oui. les Ça veut dire qu'il faut surveiller ceux qui sont ceux qui surveillent aussi alors ah ben, surveiller vous... ceux qui surveillent qui surveillent ben, — Il y a un moment où c'est plus nécessaire. Mais si tu veux, euh, j'ai l'impression que les... Je prends par exemple les policiers qui, qui nous surveillent dans les rues. Si J'ai bien compris. Derrière les caméras qu'il y a dans les rues, c'est des policiers. Je pense. Hein, je ne suis, suis pas sûr de ça. Mais il faudrait que ces gens-là soient eux-mêmes surveillés, non oui, mais en même temps, il euh, y a aussi des citoyens qui prennent leur téléphone portable de plus en plus, qui filment les forces de l'ordre, voilà. enfin contre pouvoir. Euh, voilà, mais rapidement. ils ne sont pas dans les, ils sont pas dans les commissariats, ils ne sont pas dans les, dans les prisons, ils ne sont pas dans les... dans les, prétoires, là où on décide de la vie et de la mort des gens. Ils sont pas. Et en même temps, je voudrais pas, si tu veux, je voudrais pas euh, trop limiter les pouvoirs, parce que à un moment. Si... En fait, c'est insupportable d'être filmé. Moi, ce que je voudrais... Ça peut avoir un effet pervers aussi. Oui. Voilà, ils font plus rien. Ils font plus rien de peur de... Oui, bah, en même temps, s'ils font plus les, les, les, de mauvaises actions, il ne faut pas que je dise de gros mots, euh, euh, c'est pas mal. Mais <coughs> peut-être qu'on pourrait... Alors, moi, j'avais écrit après, les films sont consultables. J'ai mis en ligne, point, point d'interrogation, c'est déconnant de publier en ligne... Les gens en train, Mais ils se gênent pas, eux, hein. Ils le font. Et donc, tous les arguments... moi Je pensais... Il faudrait que je présente ça à un élu, et puis il va me dire, mais vous n'y pensez pas, mon vieux, euh, nous, nous, nous filmer pendant qu'on est en train de travailler, euh, on, va, on va plus avoir d'intimité. Et tous les arguments qu'il va m'envoyer... Mais nous non plus, on n'a plus d'intimité puisque vous nous filmez partout. Donc les arguments qu'il va m'envoyer, je pourrais leur envoyer. Oui, non, ça, je suis d'accord. Après, le souci de, de filmer, c'est que... Ça... Enfin, on n'est pas forcément au top tout le temps, ça peut. Paraît... Ah, ça, ça va remonter en épingle. Ça peut se monter en épingle pour des euh, pour... Il ne faut pas le mettre en ligne, tu Mais par contre, on pourrait dire que les films sont consultables euh, par les juges et par la chambre de contrôle des fonctionnaires, 200, so... 200 citoyens tirés au sort pour un an non renouvelable. La chambre de contrôle des, des fonctionnaires qui peut ester en justice, donc qui peut déclencher une action et lancer un référendum quand il y a un problème. Ouais. Et qui est confidentialité, du coup, qui soit restreint à ces 200 personnes euh, voilà, exactement. Et vu oui. qu'il on Est-ce qu'on l'écrirait voilà, ça on, Sous contrainte de bon confidentialité On ne pas les sortir, parce que ce sera un effet pervers de les sortir, un peu téléralité. Euh, oui, absolument. Euh, voilà. Sous contrainte de confidentialité. On va noter ça comme ça, comme tu l'as dit. Confidentialité. Et puis, si on trouve un meilleur nom, oh, mais on, mais pourra on, le, pour on pourra le mettre autre autrement. Et j'avais écrit aussi toute vidéosurveillance des citoyens doit être soumise à référendum par les autorités qui souhaitent la mettre en place. Donc ils ne pourraient plus nous mettre des caméras partout euh, sans nous demander notre avis. Virgule, et peut être interdite par référendum ici. C'est bien ça, non Toute vidéosurveillance doit être soumise à référendum. Donc ils ne peuvent pas le faire sans l'accord des gens, au moins majoritaire. Vous savez, les minoritaires, ils vont, ceux qui, si ceux qui ne veulent pas de la surveillance.. Donc là on parle de surveillance globale, on parle pas La surveillance dans les rues, là, la vidéosurveillance. Toute oui. vidéosurveillance, dans les magasins, partout. Hein. Finalement, les gens peuvent très bien par référendum décider, en fait, finalement, qu'il y en ait moins, de moins en moins de caméras, en fait, qu'on ne peut pas supporter de qu'on soit filmé partout, de faire ça au départ, mais finalement, avec le référendum, en fait, non, finalement, on n'a pas envie d'être filmé partout. — Quand ça, il faut changer d'avis, tu veux dire ?— Oui, finalement, il faut changer d'avis, je pense. Donc, comme le dit Yvan, d'ailleurs, et l'article 3, si on met le référendum d'initiative populaire comme, euh, comme garde-fou, quoi, hein, on peut changer d'avis et l'interdire. demander, dès le départ, par référendum, si les gens veulent être filmés et jour. Voilà. Mais ça, c'est ce qu'on... Regarde, quand je dis toute vidéo de surveillance des citoyens doit être soumise à référendum, ça veut dire avant, doit être soumise préalablement. Préalablement. que Toutes les vidéos de surveillance qui n'ont pas été... qui ne correspondent pas, euh, doivent être détruites. On pourrait dire ça, non Parce que comment on fait avec toutes les caméras qu'ils ont installées pour l'instant Vous les direz, non Enfin... Bah, tout, il n'y a il, pas de référendum. Si hein. on faisait comme ça, il faudrait que toutes les caméras, tous les systèmes de surveillance, qu'ils existe actuellement, arrive à faire un référendum. Ça, ouais. je suis d'accord. Ben, pas qu'on les vire mais... forcément, qu'on les passe au référendum. On mais les garde, on les en fonction de, de la décision. Mais à ton de... avis, c'est exagéré ou pas Est-ce <rire> qu'on peut Parce qu'il y, hein y en a partout. Il y en a partout. Il y en a sur les autoroutes. Il y en a dans les magasins. Il y en a dans les rues. C'est que ça nous filme nous-mêmes. Non, je ne trouve pas ça exagéré dans le sens où euh, ça nous concerne. C'est notre vie. Euh, on ouais. en revient à l'intimité, ce que tu évoquais. Donc, on peut soumettre un référendum. Toutes les caméras mmh. et on leur donne combien On leur donne six mois Comment on leur donne euh, Il faudrait je leur donner un si temps, un temps pour les démonter, quoi. Est-ce qu'on pourrait faire Moi, je pense que par type d'établissement, c'est là où ça aurait du sens. Il y a peut-être des établissements plus sensibles. Je sais pas si c'est le mot, mais euh, disons euh, où euh, certains pourraient trouver ça plus approprié. Dans... Donc on mettrait une exception On mettrait une exception qui dit euh, Oui, je comprends y a, pas, tu y penses y a à quoi là Ou des règles de différentes Je sais pas. Je pense aux banques qui aurait peut-être pas le même régime, je sais Ok, je vous dis ça <rire> <rire> Non, mais pourquoi faire... le métro, le métro, ce serait peut-être pas le même régime dans les transports que dans les magasins, par exemple. Peut-être qu'il y a des gens qui souhaiteraient que ce soit pas le même régime de surveillance. Déjà, ça je pense dans la vie privée déjà, dans la. Enfin dans la vie privée, chez soi, dans la voiture, tout ça. Non. Là, non. Ah bah oui, bah oui oui oui, oui, oui, oui. Alors comment on va faire ta ouais. raison, mais. Autre exemple que les banques de, de, de, de situations dans lesquelles on, on, pour, on pourrait, on devrait accepter, sans référendum, de, de la vidéosurveillance des commissariats <rire> là, les commissariats, ah, ça ne surveille pas que les ah, citoyens pour le coup. Il peut y avoir une surveillance des, des deux. De, Qu'est-ce qui se passe dans, dans les commissariats Quelle est la situation Ah oui, mais ça, on l'a mis. mis. Le premier paragraphe, c'est tous les fonctionnaires sont filmés dans l'exercice de leurs fonctions. Mais il faut peut-être pas mettre oui, mais tous mais les fonctionnaires. Que, là, ce pas que les fonctionnaires, parce dans le commissariat, il y a aussi des citoyens qui viendraient. C'est quand même compliqué, la surveillance, quoi. Hein. Il nous casse les pieds à nous surveiller, à nous obliger d'imaginer. Parce que c'est quand même un crève-cœur d'être surveillé par les gouvernants et que les gouvernants eux-mêmes ne soient pas surveillés, quoi. Moi, c'est ça qui... M... J'ai envie d'écrire un truc, quoi. Mais il n'est pas facile, cet article-là. Quelle est l'utilité de la surveillance euh, que Quel est le but de la surveillance Est-ce qu'on surveille les gens parce qu'on a envie de leur faire peur et qu'ils soient plus soumis et donc ils acceptent plus de choses, ou est-ce qu'on les surveille euh, parce qu'on a peur des voleurs, euh, etc., c'est la question. Et c'est aussi, euh, quel est le but de cette surveillance aussi avant tout ?— Je pense que les, les policiers qui savent qu'ils sont filmés se comportent pas de la même façon que quand ils savent qu'ils sont pas filmés. — Je pense aussi mais, mais mais nous aussi hein, toi et moi, nous aussi hein. Bon, on fait. <rire> J'oublie un peu ça et peut-être que ça, je déconne de l'oublier. Mais euh, et on va l'oublier d'ailleurs. Si on organise des surveillances comme ça, on va oublier les caméras et ça va nous retomber sur le museau. C'est sûr. Non, la surveillance, c'est c'est une. Ah, je suis content de bientôt mourir parce que le monde dans lequel ils vont tous se surveiller, c'est un truc de dingue.